94 du 22 octobre 2021 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République a vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2021, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 200, Vue, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi organique numéro 10 bar 013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement ses articles 2, 9, 10, 12, alinéa 1, 3, 4 et 6, 20, 23, bis, 23 terres, 24 et 24 bis, vu la résolution de l'Assemblée Nationale numéro 003 bar CAB bar AN bar P 2021 du 16 octobre 2021 portant enterinement de la désignation des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI, revue l'ordonnance numéro 13 058 0 58 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante, revue l'ordonnance numéro 15/083 du 16 novembre 2015 euh, portant investiture des trois membres de la commission électorale nationale indépendante vu la nécessité et l'urgence ordonne article 1 sont investis en qualité de membres de la commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après A ah. monsieur Kadima Denis. 2. M. Ilanga Lembo, bienvenue. 3. Mme Mseya Moulela, Patricia. 4. M. Mouindo Mulemberi Vaumawa Paul. 5. Mme Birembano Baloume Sylvie. 6. M. Lipemba Ikanga Ndolo. 7. Monsieur Boko Matondo Fabien. 8. Monsieur Ditu Monizi Blaise. 9. Monsieur Bimoala Mampuya Roger. 10. Madame Galula Joséphine. 11. Monsieur Bissambou Pangbe Gérard. 12. Madame Omokoko à sa moto, à Dine. Article 2 sont investis en aux fonction aux regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les membres ci-après. 1. M. Kadima Kazadi, Denis, président. 2. M. Ilangalembo, bienvenue, premier, vice-président. 3. Madame Nseya Mulela, Patricia, rapporteure. 4. M. Mouindo Moulemberi Mawa, Paul, rapporteur adjoint. 5. Madame Biremba Nobaloum et Sylvie, questeur adjoint. Article 3 sont abrogés l'ordonnance numéro 13-058 du 12 juin 2013 portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'ordonnance numéro 15-083 du 16 novembre 2015 portant investiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Hein, fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21 soixante 075 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, 002 du 20 janvier 2011, portant euh, révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, euh, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et euh, 221, vu la loi numéro... 16, un bar hein, 013 hein, du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière hein, des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ces jours, l'ordonnance numéro 78, hein, 448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 20 bar 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20 bar 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, des ministères, vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021, Portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, euh, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur une proposition du gouvernement, ordonne. Article 1 est nommé ambassadeur. Extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, M. Christian Ndongala Nkumu. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui euh, sort ses effets à la date de sa signature. En hein, fait, à, à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi chilombo Jean-Michel Samba. Kienge, Premier ministre, pour euh, copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021. Le cabinet du président de la République, Gila Nimbo Guizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-016 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire. Article 1 est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Naya Nabina. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier euh, ministre, hein, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fait, hein, à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi à Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge. Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Ilan Bombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, barre 077 hein, du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française. Article 1er. Et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française, Madame Isabelle Machik-Ruth-Chombe. Article 2. La précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relative au corps des diplomates de la République. République. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain nimbo Musia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, barre 078 hein, du 22 octobre 2021, portant euh, nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine, M. François Baloumouene Kouna. Article 2 Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages hein, prévus par l'ordonnance hein, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République.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 Ça, le 20 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Kilani directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-079 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis. Article 1 est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis, Madame Marie Ndjeka Opombo. Article 2. La précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages prévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance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 Ordonnance numéro 21-080 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Article 1 est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. M. Nzongola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 de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en hein, à Kinshasa, le 22 octobre 2021. Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, euh, Jean-Michel Samma, Lukonde Kienge, Premier ministre, pour euh, copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilla nimbo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-081 du 22 euh, octobre 2021, portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Article 1 est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Messieurs,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 Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21 bar 082 du 22 octobre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. Article 1er de la création et du siège. Il est donc créé en République démocratique du Congo un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 en sigle CNJF KIN 2022. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 pardon, est placé sous l'autorité du président de la République et la supervision du Premier ministre. Le Comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 a son siège à Kinshasa. Le Comité national de, des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 est régi par les dispositions de la présente ordonnance. Des organes, donc, le Comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022 comprend deux organes. Un, le Comité de pilotage des Jeux de la Direction nationale des Jeux. Sont donc abrogées l'ordonnance numéro 21-004 du 14 février 2021, telle que modifiée et complétée par ordonnance numéro 21-023 du 8 mai euh, 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un service euh, spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Comité national de 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, l'ordonnance numéro 21-005 du 14 février 2021, portant nomination d'un haut-représentant du président de la République au comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, Chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samalou lukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, cabinet du Président de la République, Gilan Yembombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-083 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un directeur national et des directeurs nationaux adjoints des 9e Jeux de la Francophonie de Kinshasa 2022. Vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 21-083 du 19 octobre 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e Jeux de la Francophonie de Kinshasa, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 6 et 7, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres entendu ordonne article 1er est nommé directeur national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, M. Isidore Nkwanja Ngembo. Article 2, sont nommés directeurs nationaux adjoints des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, aux fonctions, on regarde leurs noms, les personnes ci dessous, à Monsieur Damien Mandondo Pono, Directeur national adjoint chargé de la programmation et des opérations. Deux, M. Freddy Ilunga Kadiata, directeur national adjoint chargé des questions technologiques et informatiques. Trois, M. Thomas Makamou Ngangoula Mbela, directeur national adjoint chargé de l'administration et des finances.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 Pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Njembo Mwiza, directeur de cabinet. Merci euh, Madame Pina Sala. Merci à vous Abita. pour la lecture euh, de ces ordonnances présidentielles. Merci. Voilà, le réseau d'affaires euh, Makutano a organisé euh, des rencontres spéciales femmes entrepreneuses dénommées Level Up by Makutano qui va s'adresser aux entrepreneurs jeunes euh, dans tous les secteurs d'activité qui ont un projet de développement mais n'ont pas de réseau ou de méthode pour y arriver les jeunes entrepreneurs de tout secteur d'activité à promouvoir leur business, le grand réseau d'affaires Makutano offre le méthode pour y parvenir. Depuis ce vendredi 22 octobre 2021, se tiennent des rencontres spéciales de femmes entrepreneurs dénommées Level Up by Makutano. Cette nouvelle édition Makutano, spécialement consacrée à l'entrepreneuriat féminin, est un cadre de réflexion et d'échange par excellence pour rapprocher les femmes entrepreneurs en herbe et des actes. Tant publics et privés ayant une ambition et une vision avérée selon leurs moyens, mais qui ont de sérieuses difficultés à réussir dans leur business. Pour les ministres d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache morin Mbembe présent à cette cérémonie, ce programme, l'œuvre à la paille Macoutano, mérite d'être capitalisé. Ces journées offrent aux différents acteurs du secteur de l'entrepreneuriat un cadre pour véhiculer et vulgariser la bonne information sur les instruments institutionnels qui régissent la vie des petites et moyennes entreprises. Je profite de cette opportunité pour remercier le management du réseau d'affaires Maputano pour sa remarquable contribution à la matérialisation des communications riches en informations utiles et souvent apportées par les acteurs auteurs de projets qui présentent aux participants. Il y a lieu de rappeler que plusieurs autorités ont pris part à cette grande rencontre dont la ministre du genre et son homologue de la jeunesse pour encourager cette initiative combien louable de Madame Soulou dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La République démocratique du Congo, premier pays bénéficiaire Afrique des importations financées par le, le PAM. Euh, comment optimiser le secteur privé dans la chaîne de valeur euh, du système alimentaire Une question débattue au cours d'un débat entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo. Une rencontre a été organisée à l'occasion du séjour de son Altesse royale, princesse euh, de Jordanie, Sarah Zed.